Chers traders et investisseurs, vendredi 6 septembre, bonjour. Alors matinée extrêmement calme ce matin, les marchés ont fait exactement l'inverse d'hier, ils ont commencé par progresser puis ont consolidé et à l'heure à laquelle nous nous parlons, en fin de matinée, ils restent quasiment étal, très très calme, mais toujours dans une forme de croissance. Il faut dire que tous les regards sont tournés vers les chiffres américains de l'emploi qui vont être divulgués à 14h30 cet après-midi et le marché va sans doute rester atone jusqu'à cette heure-là et cette, ces chiffres pourraient bien animer les marchés et les, rendre dans, et les rendre agréables à trader, soit dans le sens de la continuité de la croissance, soit donner un coup d'arrêt à cette hausse des marchés, cette tendance haussière qui a commencé la semaine dernière. Donc de toute façon, soyez là cet après-midi, l'après-midi pourrait être très intéressante. Donc, Dans ce contexte bien calme, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux accompagnés d'une médaille. Et nous espérons vraiment que cet après-midi sera beaucoup plus actif. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une bonne journée, un bon week-end et à lundi.